Donc, salut à tous, j'espère que vous allez mal. Voilà, hein, faut, faut le dire. Faut que vous ressentiez un peu mon somme là. Car dans cette vidéo, on va aborder le cas de d'Eurozero. Et si j'en parle, vous vous doutez bien que c'est parce que la saison 2 c'est désormais fini. Ce qui explique mon somme actuel. Évidemment, même si ça date, j'ai déjà fait une ancienne vidéo sur le cas d'Euro0, Où je l'ai justement présenté. Donc cela veut dire que je ne le referai pas ici. La seule chose que je peux vous recommander, c'est de regarder cette dinguerie. Car ici, on va simplement revenir sur la saison 2. Et ensuite parler de la future saison 3. Mais ça, c'est comme d'habitude. Donc sur ce, je lance l'intro. 帰り <muching> La deuxième partie de Rosero Zero reprend donc sur un ton assez classique, au vu du faible cut de la série, ça se voit qu'il n'avait pas prévu de scinder la saison 2 en 2, mais de toute façon, c'était pas si gênant que ça, en plus de permettre de fournir un meilleur travail. Bref, après toutes les épreuves de la première partie, on apprend finalement l'objectif de cette saison entière, qui est de libérer le sanctuaire, tout en sauvant les personnes présentes au manoir, qui se font attaquer par les mercenaires recrutés par Roswell, tout ce qui a été amorcé n'est là que pour ce moment présent, et cet objectif final, mais par les événements à mener tels quel, la série en profite pour explorer le background de presque tout le casting, et le fait de façon assez subtile, comme le développement de Oto, simple personnage en apparence, qui a un background qui nous est montré, et qui finalement le rend spécial, et que j'apprécie particulièrement beaucoup. Mais c'est ça la magie de Rosero, nous faire apprécier des personnages qu'on ne penserait pas apprécier au début, ou alors qui n'ont objectivement rien d'attirant avec eux, mine de rien, Subaru était loin d'être un personnage appréciable au début, mais regardez là maintenant où nous en sommes, je pourrais citer plein d'exemples, mais surtout celui qui me vient en tête, c'est sûrement Emilia, le développement d'Emilia, qui maintenant ne sert plus simplement d'appât à waifu, car on a dès lors de très bonnes raisons de l'aimer ou de l'apprécier, par sa volonté ou sa détermination qui ne peut que nous laisser bouche bée, en plus, tout ça a permis de faire avancer la romance avec Subaru, et maintenant, on est à un stade où on ne peut plus traiter Subaru de simple simp, et je dois dire qu'il forme un plutôt beau couple, oui FC Emilia, mais ce que j'aime bien, c'est que tout depuis le début, s'explique encore mieux en voyant cette deuxième partie, tout était relié au sanctuaire d'une façon ou d'une autre, et c'est d'ailleurs là-bas que la plupart du développement et du foreshadowing est montré, cette saison est en fait un moyen d'explorer le background de presque tout le monde, tous les personnages presque de cette saison, trouvent leur importance ou leur utilité, tous se retrouvent grandis par les événements et épreuves qu'ils ont dû affronter pour en arriver là, certains y sont arrivés, d'autres sont plongés dans le remords, et d'autres encore comme Roswell, sont plutôt un mélange des deux, parce qu'il me semble totalement évident, que si on parle de cette saison, ça ne sera pas sans évoquer le flow intersidéral de Roswell, impossible de ne pas passer dessus, et surtout son développement, qui se ramène au tout début de la série, limite aux sources j'ai envie de dire, et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est un personnage si important, que même après tout ça, on ne sait pas encore tout sur lui, car c'est le genre de personnage cheaté, qui n'est là que pour faire joli, et amener de la badassitude par des combats, et du mystère de temps en temps. Beaucoup de séries profite de cet archétype, mais ReZero a décidé de l'affiner et de lui trouver une place dans tout ce dénouement grandiose. parce que le plus grand coup qu'ait fait la série, c'est de le poser contre son gré comme étant le parfait anti-héros, une sorte de Subaru qui a mal tourné, et reste borné dans ses idéologies qui le confortent dans un passé où il se sent bien, le personnage principal, qui est du coup concerné, et qui pour une fois est laissé de côté dans cette deuxième partie pour mettre en avant les autres, ce qui d'autre part, contribue aussi à son bien et développement, car cela ne sera que grâce aux bonnes actions de Subaru, que les personnages autour de lui s'en retrouveront Gangier et Gandio, il a affronté son passé, mais a pris la route totalement inverse à Roswell, deux personnages qui se ressemblent, mais qui agissent contre les intérêts de l'autre, comme un antagonisme pur, qui est simplement justifié par ce côté torride de l'acceptation de la vérité, un se veut bercer d'illusions, et l'autre de tristes réalités qui ne lui permettent même pas de rêver, mais malgré tout ça, dès qu'on pense voir le bout, la série introduit encore de nouvelles choses, qui vont nous faire dire qu'on est encore finalement très loin de la fin, ce qui dans un sens, est bien et mauvais dans l'autre, car cela veut dire que la série a de quoi revendre, et l'aventure est loin d'être terminée, ce qui moi me rassure beaucoup, mais d'un autre côté, je comprends les personnes que ça agace, j'en ai parlé avec Doc, et je comprends parfaitement que ça peut être chiant pour lui ou d'autres personnes, de voir plus de questions soulevées que de réponses apportées, mais perso j'adore, car ça permet à mon avis, de ne pas se faire conforter le spectateur à une intrigue linéaire, car dès qu'on croit tout savoir ou comprendre, on tombe littéralement des nues, car la série est encore plus grande que ce qu'on pouvait imaginer, ou de ce qu'on nous a miroité tout le long de la série, donc moi je trouve toujours ça bien de surprendre, bousculer ou frustrer le spectateur, car si tout se passait comme on le voulait, je pense que ça serait clairement nul, une œuvre qui ne me surprendra pas, ne serait pas une œuvre que je pourrais classer dans mon top. Sauf qu bien sûr, Il réalisait dans le sang à 3000km, mais ça reste une masterclass. franchement j'arrive même pas à retranscrire mon ressenti par des mots tellement c'était bien, chaque épisode était une dinguerie sur dinguerie, toujours de nouvelles actions qui étaient entreprises et qui pourtant étaient minimes mais nous amenaient toutes à quelque chose d'encore plus grand encore, pour finalement accomplir l'objectif final, avec nous, simples spectateurs qui avons vu la misère, voir Subaru ressortir vainqueur avec tous les camarades qu'il chérit. et c'est beau putain l'émotion immense ressentie lors des derniers épisodes, l'action présente est très bien répartie, nous donnant des moments d'animation pas négligeables qui donnent des frissons avec souvent la musique de l'opening qui vient relever tout ça, les épisodes de 27 minutes sans opening, franchement ça quel plaisir, après vu comme le premier était génial, c'est bien, mais ça rend quand même un peu deck de ne pas l'avoir écouté un peu plus, même si la musique était au top, Météroïde nous manque un peu, on nous y a trop habitués avec Rosero, et pour moi c'est limite une signature, mais ça va, on fait avec et on fait sans Pour finir sur cette mini-review de la saison 2, je dirais que tout était comme je l'attendais, au début, je dois dire que j'avais peur que l'esprit zéro finisse plus ou moins par partir, car tout évolue et pas forcément dans le sens qu'on désire. Mais finalement, pas du tout déçu et même très content du résultat que ça a donné. On a eu du développement partout, que ça soit du lore, de certains personnages comme Betty et Kidona, et les autres sorcières et même la tueuse en série, c'est pour dire. Certains sont devenus de bons potes comme Garf qui est maintenant le sang de la veine. Ouais, je suis sudiste à la base. Ou encore Ram sur laquelle on pouvait encore avoir des doutes et qui a enfin été mise en lumière par rapport à sa sœur qui ne faisait que l'éclipser. Et enfin, le grand et l'unique Subaru. Toujours aussi grand qui encore une fois grâce à son charisme et à son humanité, arrive à se motiver à avancer, et fait avancer les personnages autour de lui par la suite, ce qui donne tout ce dénouement splendide que nous aimons tous, et qui est assez caractéristique de la série. La leçon qu'il y a à retenir de tout ça, c'est qu'à présent, j'aime encore plus Rosero que je ne l'aimais de base, et je sens que ça risque d'être une grande histoire d'amour, au vu de comment la série est grande, et garde encore de choses à nous offrir pour nous divertir encore très longtemps, c'est pour ça justement qu'on va passer à la suite pour voir si maintenant, une saison 3 est possible avant toute chose, comme d'habitude, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre le cinquième arc de la série, c'est-à-dire volume 16 du light novel et chapitre 81 pour le web novel. Pour ce qui est d'une suite en animé, niveau du matériel source, c'est possible. La série s'adaptant du light novel et du web novel, et ayant adapté à peine jusqu'au volume 15 sur un total de 26 volumes, il reste donc largement assez pour faire une troisième saison et même une quatrième, soyons fous. La série avec sa deuxième saison a totalement adapté l'arc 4, bien qu'ayant sauté certaines choses. Mais moi-même ayant lu le light novel, je peux vous dire que l'adaptation reste correcte. Ça se voit vraiment que l'auteur est derrière, mais pour ce qui est des arcs, la prochaine saison devrait donc adapter l'arc 5, et dernièrement l'auteur a dit vouloir conclure au 0 sur l'arc 11, mais les auteurs changeant pas mal d'avis, c'est un truc pas totalement sûr. et même dans cette optique, il resterait toujours beaucoup à adapter, mais pour la saison 3, bien avant que la saison 2 sorte, Crunchyroll avait publié une interview entre eux et le réalisateur Shotanaka, celui-ci a parlé de plein de choses, comme la popularité de la série qu'il ne pensait jamais atteindre, l'implication de l'auteur dans le projet animé qui est très louable, mais surtout sans même qu'on lui demande explicitement, Crunchyroll a demandé s'il voulait faire passer un message au public international, et celui-ci a répondu, je suis convaincu que si vous réclamez tous une troisième saison, une fois que vous aurez fini de regarder celle-ci, s'il vous plaît, attendez-la avec impatience, bon c'est dur de traduire très exactement, en plus quand il parle de façon implicite, mais on comprend très bien qu'il dit que si le public en redemande, c'est sûr et certain qu'une saison 3 sera produite, mais quand on parle de public présent, c'est à plusieurs échelles, notamment au niveau de la popularité, qui est plutôt bonne pour zéro, donc aucun souci à ce niveau là, ou encore au niveau des ventes, et là, les blu de la première partie de la saison 2, se sont vendus à 5300 exemplaires, ce qui est assez bon, car les animés recevant une suite, ont souvent dépasser les 4000, mais ça ne veut encore rien dire, il faut encore patienter pour voir les ventes de la deuxième partie, le souci avec ce genre de projet, c'est qu'ils sont planifiés des années à l'avance, par exemple la saison 2 de Rosero avait été planifiée à partir de 2017, mais la production n'a en fait démarré que quelques années après, pour la saison 3, très probable que ça soit le même schéma, ou alors totalement l'inverse, alors je tourne le dernier épisode sort demain, et il y a deux possibilités, soit l'annonce de la saison 3 est directement annoncée à la fin de la diffusion du dernier épisode, soit cela le sera après, et on va devoir encore attendre et espérer. Bon, on est maintenant jeudi, l'épisode est sorti et aucune annonce de saison 3 n'a été annoncée. Mais le 27 mars, donc samedi, à l'occasion de l'Anime Japan, une conférence autour de Rose va avoir lieu et ça risque d'être l'occasion d'en apprendre plus. Mais je vous tiens toujours au courant. Dans tous les cas, vu la tournure que la série prend, je suis plutôt confiant. Bien que dans tous les cas, n'oubliez pas que cette si toute information voulait apparaître. Je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous Pochon vidéo notada.